Il parle bien de quatre formes d'aliénation. Donc, la toute première, en fait, c'est celle qu'il ne numérote pas. C'est quand le travailleur s'aliène en se vendant à autrui comme une marchandise. Le terme « aliéné », c'est quand vous cédez quelque chose à un autre. J'ai un livre, je le vends à quelqu'un d'autre. On peut dire que j'ai aliéné ce livre. C'est-à-dire que j'ai coupé mes liens avec ce livre, mes liens de propriétaire. Et ses liens euh, de propriétaire sont reconstitués euh, euh, par un autre. Donc voilà, le travailleur s'aliène en se vendant à, à autrui comme une marchandise. Donc à partir de là, première aliénation, son travail ne lui appartient pas. Vous ne trouvez du travail qu'à une seule condition c'est que votre travail agrandisse du capital, d'accord Sinon, c'est ce très utile pour l'humanité, mais que ça n'agrandit ne, ça ne, aucun capital, vous n'aurez pas un salaire pour ça, et il faudra que vous vous débrouillez pour obtenir des moyens d'existence. Voilà. Et donc, de fait, cette expression du langage commun, il va chercher du travail parce que ben, le travail, finalement, lui a été arraché, quoi, il se retrouve ailleurs, conditionné par des autres. Deuxième aliénation, le travailleur s'aliène dans son produit. Le fruit du travail du travailleur, la, la particularité dans ce mode de production, c'est que ça ne lui appartient pas. C'est pas je vais cultiver mon, mon champ, là, ou je sais pas quoi, et puis je fais pousser des tomates, et puis les tomates, elles m'appartiennent, parce que c'est moi qui ai travaillé dessus. Mais ben là, non. Là, vous allez produire des voitures, vous allez produire n'importe quoi, mais le résultat de votre travail ne vous appartient pas. Ça appartient à un autre, qui ne vous rendra de tout ça qu'un petit morceau. Troisième aliénation c'est que la manière même de travailler ne lui appartient pas. Le travailleur, il est aliéné dans l'acte de production qu'il ne maîtrise pas du tout. C'est le propriétaire du travail qui va lui dire comment il travaille en plus et à quel rythme il travaille. Donc, le, le, le travailleur est aussi dépossédé de la méthode de travail, pour le dire avec des mots, euh, on va dire, assez simples. Et la quatrième, c'est un peu plus euh, philo, là, c'est vraiment le travail, il est intérieur à l'homme. Hein. Euh, c'est un acte de transformation euh, consciente du monde, pour répondre à des besoins. Euh, L'aliénation euh, du travail, donc, ça détache l'homme de sa propre nature. Je vais citer un texte après de, du, du Capital, qui montre bien que pour Marx, en fait, le, le, le travail, c'est pas... Euh, l'homme va toujours travailler. Il travaillera toujours, en fait. Mais que dans cette forme-là d'aliénation, euh, l'homme, il est rendu, en fait, étranger à sa propre espèce, parce qu'il ne peut plus se réaliser par le travail. Donc, il ne peut plus réaliser son humanité. Il est donc rendu extérieur à l'humanité, à cause de ça, il est déshumanisé, en fait.